Monsieur le maire, chers collègues, nous venons de tirer le bilan du mandat précédent auquel je n'ai pas participé, et je me réjouis d'hériter d'une situation saine. Nous commençons un, un mandat de six ans, probablement l'un des derniers, si ce n'est le dernier, pendant, lesquels, euh, pendant lequel nos collectivités pourront prendre le virage de la sobriété écologique, d'une transition rondement menée vers une société et des villes résilientes, c'est-à-dire capable de s'adapter aux dérèglements climatiques que l'on annonce depuis des, des décennies, et que tout un chacun peut commencer à constater dans sa chair, avec les canicules à répétition, les inondations soudaines, ou paradoxalement, la sécheresse de plus en plus ample chaque année qui touche de plein fouet nos agriculteurs et toutes celles et ceux qui cultivent qui un jardin, qui un bout de terre ou qui des champs. Ainsi, monsieur le maire et chers collègues, au regard du faible taux d'endettement de la ville dont nous héritons, au regard de ses capacité d'autofinancement de l'investissement et au regard, comme vous le disiez tout à l'heure, des taux bancaires particulièrement bas, le groupe écologiste et moi-même émettons un souhait que le Mans s'engage dans un plan d'investissement fort et tourné vers les enjeux du 21e siècle. Je n'en dis pas plus car nous aurons l'occasion de revenir sur le sujet lors des prochains débats budgétaires municipaux. Je vous remercie. Merci.